Youtube, j'ai une game sacrément spéciale pour toi. Une 1 contre 4 en résurgence. Et je dois mourir 0 fois en faisant des kills, mais des kills vraiment spéciaux. Je te laisse regarder, j'espère que ça va te plaire. Commente, like et donne-moi de la force parce que j'ai essayé 3 fois pour y arriver cette putain de partie. Bisous. Putain, et chat, tu sais que c'est éprouvant parce que je peux pas me relâcher. Si je meurs une fois, c'est fini, putain. Euh, on va voir ça à l'ancienne. À la chance. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais. Ce qu'il me faut à tout prix et qui ne s'achète pas, c'est une sacoche. Le masque. Toi lui par exemple. Je sais ce que je vous ai dit hein. Pour... Il méritait clairement de crever. Oh là là. Alors, je parle de mec qui mérite de clamser. Il y a un mec qui est accroupi dans ces trucs-là. Mais le mec écrit J'arrive pas à stream Banle le Tatanus. Tu lui mets pas un Théo Lui, il était sur mon chemin, clairement. Lui bah, il était au même niveau que moi encore. Je sais que c'est pas forcément la meilleure raison de buter tout le monde mais.. En même temps, s'ils se mettent pas devant moi, je les tue pas. Il y en a un là et il y en a un là. Il campait autour de moi. C'est comme s'il campait euh... Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Masque, on a. Plaque, on a. Boîte de mune, on a. Frappe de précision, on a. Les six roquettes, show. J'ai les 6 roquettes, euh, yo, yo Merci de ton professionnalisme. Oh là là, je, je crois que je commence à faire un petit infarctus. Et que ça, dé, ça dépasse 4 syllabes. <rire> les appâts. Ah, les gars, c'est les appâts low cost. 3 hein. plaques, euh, c'est bon. La petite liasse de 2000, tu celle qui fait plaisir. Hein. Ah, les gars, il y a quelqu'un qui arrive... Je pars un salome. Ouh pup, pup. Sébastien Laube gros. Et au cas où s'il arrive à me knock quand même, je lui montre que c'est un lieu de partouze là où on est. Eh, mmh. il euh, y a des cafards, chat. Ça dit quoi la zone Un peu moins de bruit, les voisins. C'est parfait. C'est exactement la zone qu'il euh, qu faut. Et pourquoi j'ai fait ça On dirait une love room. Je, je ressemble pas mal à T-Bag sur ce point-là, tu vois. Genre, je, je me balade, moi, dans Alcatraz, comme ça, tu vois, en mode... Euh, le cake. Justement, la poche sortie comme ça, chat. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. bougez pas. C est... C est... T'es un petit grog. Genre, attends. Je, je suis T-bag. T'es Scofield. Scofield, ma gueule. C'est pour ça qu'il était ça et nous. J'adore ton gameplay. Je suis sur la troisième game, Comas, où j'arrive en fin de oh, en fait, game. Je suis en train bon. de péter les plombs, gros. Attends. Mais attends, y'a ma thune et mes plaques qui ont disparu. Attends. Mais. Faut que je fasse une sortie pour aller racheter les packs. Cette sortie, t'as pas l'air safe. La résurgence vient de se fermer. Faut pas faire... Yannou, Yannou dans son Yannou, se déplaçait comme un Yannou. À base de Yannou qui fait des Yanou Yannou, Yannou. Yannou, Yannou Avec ta mère, moi Je de pute se déplaçait comme un Yannou qui faisait des Yannou, Yannou. Yannou, Yannou, Yannou. Yannou, Yannou. Yannou, Yannou, Yannou, Je suis en train de péter les plombs, chat. Je suis en train de péter les plombs, c'est... Et vous dites que moi, j'ai fait de la compétition et je devais rester calme C'est pour ça que je peux pas être pro. T'es fatigué, non Même pas. Mais je crois que... Je crois que... Chat, je vais être honnête. Je crois que depuis gamin, genre j'ai une sorte de trouble de l'attention mais que je l'ai jamais su. Je suis incapable de rester en place ou de me focus sur un seul truc, T'as l'attention d'un gosse de 8 ans. Avance plus vite. Ob... C'était le seul de la zone, il m'a obligé à, à cramer mon masque. Il y a une autre, une autre temporisation sur la droite, regardez la minimap. Tu jouais à ça frérot ah Je l'ai fait putain Un contre quatre, no weapon. Oui, j'ai réussi putain bah j'ai fait 7 kills mais c'est accidentel, à part le dernier. Il a voulu faire la même strat que moi ce fils de pute. Easy, easy, easy man, you suck, noob, you suck, fucking noob. Hey digi man, didi didi didi didi DJ, did did, noob, <rire>